Ok. Nous sommes déjà dans Facebook. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui dans le Seminar. Nous commençons maintenant le Seminar, que nous faisons dans l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons un spécial guest, Brigitte Mondren, който е една от най-големите специалисти по византийска филология и византиска палеография и която особено се занимавала и се занимава се занимава с 14 век. А а сами а самия да ни говори за как тя работи за идентификация на копистите, на византийските кописти. И тя се съгласи с удоволствие и това много я благодарим. Сега ще казва и на френски, защото тя не разбира български, тя ще говори на френски и тя обстава да говори бавно, за да мога да го разберем. Ако има нещо, аз мога да превеждам няколко части. Ако ми помолите, ако нещо така мислите че е важно обаче да превеждам всичко ми сеща е прекалено и стана много дълго както винаги ще имаме първа част реч на Брижит Мондрен на професор Мондрен и след това ще имаме време за дискусия която в в която аз мога да тогава да превеждам нещата. alors je veux remercier Brigitte a accepté de participer à ce séminaire nous sommes très heureux d'avoir un très grand spécialiste comme elle chez nous parce que pour nous c'est très, très important de, de se confronter avec les byzantinistes et non seulement entre nous slavistes surtout pour la paléographie l'alphabet euh, euh, euh, Cyrillique vient de l'alphabet grec et euh, en XIVe siècle, il y a une euh, importante influence de, de dans le minuscule euh, grec dans le Cyrillique, surtout en Bulgarie. Et alors, euh, euh, nous, nous sommes très heureux d'avoir entre nous Brigitte Mondrain aujourd'hui de Paris, euh, je l'appris de, de, de, de, de parler un peu lentement parce que les gens, se, se, euh, beaucoup de gens ne, ne, ne savent pas le français, ils, savent ils, ils, ils parlent l'italien un peu, alors peut-être qu'il euh, y aura besoin quelquefois que je que traduis quelque chose oui. et mmh. comme ça, on, on fait les choses en, en famille un peu. Comme ça. non, avec de, de grands euh, rituels, mais, mais un peu simplement. <rire> euh, la technique nous nous permet de de, de, de, de de travailler dans divers pays. Nous avons ici de, de la de, de la Bulgarie, de la de la de la Ukraine, de la Russie. Il y a des gens de de la de l'Italie. Euh, Peut-être de, peut de, de, euh, oui, de, de, de la Serbie, et, et, alors euh, c'est une chose internationale très intéressante et encore euh, une fois, euh, merci à Brigitte, je t'ai présenté en, en bulgare et, euh, et, et je te donne la parole. Merci euh, beaucoup Marco, euh, rebonjour à tous et Merci de, de m'écouter, alors que malheureusement, je le regrette, je ne suis pas capable de parler dans, dans une langue slave. Mais néanmoins, j'ai plaisir à parler aujourd'hui de, devant vous, à l'invitation de, de mon ami Marco Scarpa. Comme tu le disais, Marco, oui, n'hésite pas à m'interrompre, si tu as le sentiment qu'il faudrait traduire au fur et à mesure, ou si des questions, cela ne m'ennuie pas du tout que des questions me soient posées au fur et à mesure de l'exposé. Ce n'est pas obligatoire que ce soit seulement à la fin. Je ne me cache pas le challenge que représente cette séance. D'une part, nous nous voyons par l'intermédiaire des écrans, ce qui est très Pratique, comme tu disais puisque nous sommes dans des pays différents actuellement mais en même temps euh, même si c'est un mode d'échange auquel nous nous sommes habitués par la force des choses depuis près de deux ans, euh, ce n'est pas le même échange convivial que lorsqu'on est tous assis autour d'une table et euh, que l'orateur peut voir par euh, le regard ou le visage des auditeurs, les points sur lesquels il vaut mieux qu'il insiste un petit peu ou qu'il revienne. D'autre part, je vais parler devant vous qui êtes des spécialistes d'un domaine que je ne connais pas bien moi-même, puisque, comme je disais, je ne suis pas savisante et bien sûr, j'ai déjà regardé des manuscrits bulgares serbes ou autres, russes, mais bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine. Il n'empêche, comme tu le rappelais, Marco, en propos luminaire, des points de contact importants existent entre pays slaves et pays hellénophones, donc dans cet espace de l'Europe orientale, pendant la période byzantine, tout particulièrement on peut dire durant le 14e siècle qui est la période que vous privilégiez pour les recherches que vous effectuez dans le groupe auquel tu contribues de recherche sur la production de manuscrits et l'étude donc des copistes du 14e siècle. Dans la production des livres, il y a des exemples bien connus qui souligne les liens qui existent entre la facture, la fabrication de manuscrits bulgares, par exemple de manuscrits de prestige qui ont été produits sous le règne du tsar Ivan Alexander et les manuscrits byzantins. Ainsi il y a la fameuse chronique de Manassès qui est illustrée et qui a été copiée pour le tsar en 1344 1345, nous en parlions euh, tous deux, tu m'en parlais il y a quelques jours encore euh, Marco, euh, c'est donc un manuscrit conservé au Vatican, il y a aussi par exemple euh, les quatre évangiles qui ont été aussi copiés pour le même tsar en 1356, donc, ce qui nous situe au milieu du 14e siècle, un manuscrit qui est conservé à Londres. Cette période du 14e siècle, est intéressante et elle est particulière car elle est à la fois riche politiquement, riche religieusement, dans le cadre aussi de controverses religieuses, et riche intellectuellement. Il y a une véritable effervescence qui se manifeste dans différents champs de la production littéraire. Dans les domaines qui sont proprement littéraires, profanes, littéraires, et scientifique, cette curiosité intellectuelle, ce dynamisme, se marque par la recherche de manuscrits anciens qui conservaient des textes qui jusqu'alors étaient peu lus, et donc comme ces textes étaient peu lus, les manuscrits n'étaient pas reproduits. Donc, on a affaire au XIVe siècle à la recherche de textes dont souvent un seul livre est retrouvé par un érudit qui va contribuer ensuite à sa diffusion en le reproduisant. Donc, c'est une période à Byzance qui est essentielle. Elle se marque aussi, cette période du XIVe siècle, par la composition, l'écriture de nouveaux ouvrages, de textes nouveaux dans les différents champs du savoir et également par la traduction de textes qui avaient été écrits d'abord en latin, en arabe ou en persan. Pour ces deux dernières langues, l'arabe et le persan, ce sont tout spécialement des textes scientifiques, ainsi euh, tout particulièrement en astronomie ou bien des textes médicaux qui prouvent qu'il y a eu une appropriation d'un savoir étranger à Byzance, c'est-à-dire qu'il y a eu une réception assez nouvelle dans la culture byzantine d'un savoir qui venait de l'extérieur. Cette ouverture au monde extérieur est due pour une bonne part au travail que des savants ont effectué des savants qui ont voyagé dans le monde qui les entourait pour acquérir de nouvelles connaissances, des savants qui ont lu des livres dans des langues autres que le grec et qui les ont traduits en grec pour certains. Il y a... Interruption, c'est bien. Euh... Cette ouverture se manifeste également dans le domaine théologique. Et l'on peut penser aux nombreuses traductions depuis le latin qui ont été effectuées à partir de la fin du XIIIe siècle, tout particulièrement, et euh, je voudrais juste évoquer ici les travaux d'un érudit encyclopédique qui est très célèbre et qui est Maxime Planude, qui a vécu jusqu'au tout début du XIVe siècle. Je citerai simplement, là maintenant, sa traduction en grec du De Trinitate de Saint Augustin. Néanmoins, dans le domaine religieux et théologique, le milieu du XIVe siècle et la période suivante s'illustrent surtout par des controverses violentes qui opposent une partie des intellectuels byzantins sur les modalités de la mise en œuvre de la foi à partir des enseignements dispensés par Grégoire Palamas. Et euh, ces controverses byzantines ont une incidence aussi dans le monde slave et euh, il n'y a pas meilleur euh, connaisseur de ces questions que, que toi, euh, Marco, évidemment. Ces querelles occupent une bonne place du XIVe siècle elles ont aussi une incidence sur l'étude que l'on peut faire des livres qui ont été copiés à cette époque. Je voudrais pour examiner avec vous quelques exemples qui peuvent être illustratifs sur le plan de la méthodologie. Mais en faisant cela, je voudrais envisager en deux temps la problématique de l'identification des copistes à Byzance. Premièrement dans une approche historique, qui m'aidera à illustrer sur quel fondement on peut effectuer l'identification de copies qui sont au travail dans les manuscrits. Deuxièmement, je voudrais à partir de là m'efforcer de définir quelques points importants qui peuvent guider le lecteur quand il essaie d'établir des liens entre les manuscrits. Le chercheur, il cherche à mettre en évidence, et que vous soyez dans le domaine slave, que vous étudiez des manuscrits euh, écrits en slavon, ou que vous étudiez des manuscrits écrits en grec, c'est la même problématique, il s'agit de mettre en évidence que de mêmes scribes sont intervenus pour copier des manuscrits différents ou bien qu'ils ont intervenu pour les lire et donc peut-être les annoter au fil de la lecture, ce qui contribue à donner des jalons solides dans la reconstitution de l'histoire des textes et aussi dans la reconstitution de l'histoire de la culture. Dans le domaine byzantin, des études ont été consacrées depuis longtemps à la question de l'identification des scribes. Et euh, la première euh, image diapositive de mon powerpoint l'illustre, je vais en parler euh, tout de suite, mais avant déjà à Byzance même. Au début du 15e siècle, Jean Cortas Ménos, qui est un savant, un professeur à Constantinople, qui est bien connu euh, très largement pour avoir euh, fait une transcription du plus célèbre manuscrit de Dioscoride conservé à Vienne en Autriche en euh, transcrivant un texte très bien illustré donc, de la matière médicale donc, du recueil de plantes de pharmacopées de Dioscoride écrit au début du VIe siècle en écriture majuscule et il a lui-même opéré une transcription en écriture minuscule pour ses contemporains qui n'arrivaient plus à lire la majuscule. Jean Cortas c'est en même temps le maître de personnages qui sont devenus célèbres ensuite, par exemple le cardinal Bessarion, Marcos de Glicos, Scolarios, et dans un livre il écrit ainsi, en regard un passage que, ah là oui, cela a été copié par un personnage célèbre, c'est-à-dire que cet érudit du début du 15e siècle, de la fin du 14e et du début du 15e siècle, s'intéresse à savoir qui a copié et lu un manuscrit que lui-même utilise. Un peu plus tard, on voit que son disciple Bessarion, venu à Venise, devenu cardinal de l'église Vatican, son disciple Bessarion identifie dans un de ses livres l'écriture du copiste. Il note que ce manuscrit important de l'anthologie grecque a été copié par Maxime Planude. Or, Maxime Planude a vécu un siècle et demi avant lui et en précisant cela le cardinal Bessarion donne une valeur encore plus grande au texte qui est transmis par le manuscrit. Donc, certains érudits byzantins manifestent un goût pour l'identification des écritures, en montrant que ce n'est pas seulement le livre et son contenu qui les intéressent, mais aussi le contexte dans lequel le livre a pu être copié et donc précisément par qui, éventuellement, il a pu être copié. Mais c'est surtout à l'époque moderne qu'une étude plus systématique apparaît dans l'effort d'identification des copistes. Il y a une spécificité du domaine byzantin, dans la mesure où une nouvelle science est créée en France au tout début du XVIIIe siècle. Le moine byzantin, bénédictin, pardon, pas byzantin mais bénédictin, de la congrégation de Saint-Maur, Bernard de Montfaucon, qui a donc vécu entre 1632 et 1707, fait paraître à Paris, tant donc après sa mort le livre en 1708, un livre intitulé Paléographia Graeca. Sive de ortu et progressu littérarum grecarum. Par cet ouvrage, Montfaucon crée un nouveau mot, le mot de paléographia en latin, une paléographie en grec qu'il emploie aussi, un mot qui aura le succès que nous connaissons tous. En même temps, par-delà la nomenclature, il crée une nouvelle discipline qui est consacrée à l'étude des écritures grecques. On peut dire que la paléographie est le pendant d'une autre discipline qui avait été fondée un peu auparavant par un autre érudit bénédictin de la congrégation de Saint-Maur en 1681, donc en 1681. Jean Mabillon avait écrit le Dere Diplomatica qui crée l'étude des documents, la diplomatique dont deux buts principaux essentiels sont d'une part la datation des documents et d'autre part ce qui est lié à la datation, le repérage, l'identification de faux Documents. Dans le domaine des chartes, des actes, évidemment, la recherche du faux joue un rôle essentiel. Dans la Paléographia Graeca, l'ouvrage de Montfaucon, la question principale qui est posée par le savant n'est pas celle de reconnaître et identifier de faux documents. Cette problématique ne représente pas un enjeu important dans l'étude des manuscrits. L'étude des Écritures a avant tout pour but de dater les manuscrits pour les situer dans le temps et pour les placer les uns par rapport aux autres. En effet, une grande activité des savants mauristes, de, de ces savants bénédictins, est l'édition de textes théologiques grecs. Ils ont tout particulièrement conduit la grande entreprise de l'édition intégrale des œuvres du polygraphe Jean Chrysostome. Le résultat, ce sont 13 volumes in folio qui ont paru entre 1718 et 1738. Or, la tradition manuscrite de Chrysostome Présente une particularité, le succès très important qu'ont connu plusieurs de ses œuvres, Homélie ou autres. Ce succès des œuvres de Chrysostome est évident en raison du nombre très élevé des manuscrits qui les contiennent et l'enjeu pour des éditeurs d'époque moderne était de savoir comment il fallait considérer ces nombreux manuscrits en les situant de manière relative dans le temps pour déterminer les éléments de l'histoire des textes et pour éliminer des témoins plus récents qui n'apportaient rien à l'établissement de ce texte. Montfaucon, à ce titre, a été lui-même très impliqué dans l'édition du vaste corpus de Jean Chrysostome. Mais indépendamment de cette tâche, il s'est pris de passion pour l'étude des manuscrits, non seulement en tant que porteur d'un texte, mais en tant qu'objet matériel. La reconstitution de l'histoire des manuscrits, met-il en évidence, permet de mieux comprendre le rôle qu'ils ont dans la transmission des œuvres. Il a lui-même beaucoup voyagé à travers l'Europe et il a visité un nombre incalculable de bibliothèques, principalement en Italie, ce qui lui a donné une expertise sans égale grâce à l'examen direct des livres. Sa façon de travailler témoigne combien le fait de regarder directement les manuscrits est un élément déterminant pour comprendre leur particularité. Je crois que c'est un élément, la manière de travailler d'un Montfaucon en une époque où les possibilités étaient différentes d'aujourd'hui est quelque chose encore de très important, c'est-à-dire que l'expertise des écritures et la connaissance de main se fait par l'examen du plus grand nombre possible de livres que l'on peut regarder au mieux directement. Son point de départ a été de prendre en considération les manuscrits datés en s'efforçant d'en dresser un inventaire exhaustif. Ce travail est effectué sur la base de ses relevés personnels, mais aussi grâce aux catalogue qui existaient déjà, par exemple le catalogue des manuscrits de la bibliothèque impériale de Vienne en Autriche, qu'avait établi Lambeck. Au XVIIe siècle et qu'il cite souvent dans sa Paléographia grecca. Ces manuscrits datés deviennent ensuite une base de confrontation pour aider à dater les écritures des manuscrits beaucoup plus nombreux qui ne sont pas explicitement datés. Et je vais vous mettre la seconde. Voici la seconde planche, il explique bien que c'est, je ne vais pas regarder l'ensemble de la citation, vous pouvez regarder, c'est dans son ouvrage à la page 308, il apprend à déterminer l'âge des manuscrits comme il dit, extractat connaît aciduo. c'est un point important. Donc, euh, c'est là que l'on voit comment il travaille. Alors, il dit aussi « Prolatis singularum aetatum graecis characteribus et l'on voit comment il regarde le tracé des lettres pour déterminer la datation et en même temps, on va le voir aussi pour éventuellement déterminer qui sont les scribes qui ont copié les livres. Les manuscrits grecs, byzantins et après Byzance, sont en effet quelquefois datés dans la souscription, dans le colophon qu'un copiste a pu noter à la fin de son travail, une fois qu'il achève la copie d'un texte ou d'un livre. À peu près un dixième des manuscrits porte une souscription dans laquelle, le copiste, le plus souvent, indique son nom et en même temps la date à laquelle il finit le travail de copie. Mais on a beaucoup de manuscrits dans lesquels figure seulement le nom ou la date. Le lieu où a été effectué le travail de copie, le nom du commanditaire, sont beaucoup moins fréquents. C'est donc essentiellement sur la base de ces colophons, de ces souscriptions, qu'il s'avère possible d'identifier l'écriture d'un copiste donné en lui attribuant un nom. Et à partir de là, il devient possible aussi de reconnaître l'écriture de ce script dans un autre manuscrit ou plusieurs autres manuscrits. Mon faucon en fournit des exemples intéressants. Dans les pages, j'espère que vous voyez, c'est assez grand, vous arrivez à peu près à lire, je ne sais si je peux augmenter le format. Voyez-vous à peu près Là, c'est peut-être mieux. Donc, dans les pages, 94 à 108 de la Paléographia Graeca, il établit une liste de copistes qui ont un nom nomina calligraphorum ordinae alphabetico. Ces noms dans l'ordre alphabétique sont donnés en latin, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans une transcription latinisée du grec, Maiohannes, Georgius, vous voyez ici, Andreas, Alexius, etc. C'est le prénom qui est pris comme guide, car le nom propre est loin d'être généralisé. D'ailleurs, c'est la pratique qui est demeurée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est logique. Donc, il n'y a pas de nom propre et donc le prénom est le guide. Mais lorsqu'il y a un nom propre, Montfaucon le note dans l'index avec un renvoi au prénom du script. C'est ainsi que l'on a euh, Tsikandines, renvoie à Manuel, ou Louloudès, renvoie à Michael. Je, je ne sais pas, je manie beaucoup moins bien. Je n'arrive pas à manier comme d'habitude. Voilà. Mon, mon PowerPoint. Parce je sais pas ce que j'ai fait comme manipulation. Alors là, nous avons la page 95 donc nous sommes dans cette liste de copistes dont je vous montrerai la page entière tout de suite et en regard nous verrons les pages consacrées à la liste des manuscrits datés qu'a identifié Montfaucon. À la page 95 paraissent plusieurs Athanases. donc j'ai pris un détail de la page, on voit euh, que l'on a Athanasius, Alter, Monacus, Scripsit, je vais essayer de vous le mettre en évidence avec la flèche là, Scripsit lexicon duobus thomis, Anno 1273, Il continue. Quod nunc extat in bibliotheca regia. Il ajoute is ipse. C'est Athanase donc, qui a copié un manuscrit qui se trouve, un manuscrit lexical, qui se trouve dans la bibliothèque royale, donc la bibliothèque nationale de France aujourd'hui, allium codicem scripsisse putatur. On pense qu'il a copié un autre manuscrit, voire à cette même année. Donc on a sur la droite l'année 1273 que vous devez voir, et là on voit qu'il y a l'édition de la souscription d'un manuscrit de contenu lexical qui est en fait un Timologicum Magnum aussitôt après. Montfaucon présente dans son texte un autre manuscrit qui se trouve, un peu par hasard, être voisin sur l'étagère dans la Bibliothèque royale de France, un peu par hasard, mais aussi par le fait même que c'est également un manuscrit lexical. Ce manuscrit, à la différence du premier, n'est pas daté, le premier est daté de 1273, il n'est pas non plus signé, le premier est signé d'Athanase. Mais mon faucon écrit, et j'espère que vous pouvez le voir à l'écran, ici. Ça va, Marco C'est ici Oui, <rire> merci. Et j'ai dit, manuscriptus, ut ex caractere liquidum, est item, bombicinus et lexicon. Dans cette remarque que fait Montfaucon, il me semble qu'il y a plusieurs éléments intéressants qui méritent d'être mis en, en valeur. C'est d'après l'écriture que Montfaucon propose d'identifier le copiste. Ut ex caractere liquidum. C'est par la façon d'écrire les lettres que c'est évident, c'est c'est clair. Mais il précise aussi que la matière employée pour fabriquer le livre est la même. C'est du bon en fait, ce que l'on n'appelle plus maintenant du bon mais du papier oriental. C'est manifestement un indice aussi qui l'a guidé pour rapprocher les deux volumes et qui met en évidence l'importance de l'examen du livre. Et c'est un point aussi, je pense, de méthode important de voir aussi le côté codicologique, dans l'étude des écritures, un complément indispensable est aussi l'étude de la codicologie, où se trouve l'écriture, dans quel contexte elle est copiée. D'autre part, bien sûr, là, il souligne que les deux manuscrits présentent un contenu lexical, ce qui est un point supplémentaire qui incite à les rapprocher. Si l'on reste dans la liste des manuscrits datés, mais là je n'ai pas de reproduction à vous montrer, page 73 de cette Paléographia Graeca pour un manuscrit daté de 1384 et qui est conservé aussi dans la Bibliothèque royale. Évidemment, Montfaucon connaissait particulièrement bien la Bibliothèque royale car il pouvait aisément accéder aux manuscrits, et pouvait même d'ailleurs en emprunté chez lui pour ses travaux éditoriaux, c'était une heureuse époque. Dans ce manuscrit, à la fin, il nous dit, il y a la date 1384, mais ajoute-t-il, donne Eadem quidem manu sed eusdem pene temporis elle n'est pas de la même main, mais euh, à peu près de la même époque. Il a donc bien conscience, là, que la datation est un jalon pour la connaissance du manuscrit, mais il nous précise, et ce qui est essentiel, que la souscription n'a pas été copiée par le scribe lui-même. C'est un élément important, donc dans l'identification, on a une date, bon, là... Euh, il y a un problème. Et c'est un problème que l'on peut trouver aussi dans d'autres souscriptions qui, me semble-t-il, euh, attirent notre attention sur ce point. Euh, on peut avoir des souscriptions qui donnent un nom de scribe, mais il faut toujours envisager que la souscription n'est pas nécessairement copiée par le scribe qui est responsable de la copie du texte précédent. Donc il faut être prudent quant à l'attribution à certains scribes de manuscrits avec lesquels ils ont un lien mais qu'ils n'ont peut-être pas copiés eux-mêmes. Enfin, dans les faits, il est vrai que le plus souvent, il y a une correspondance entre la main responsable de la souscription et la main du texte. Mais c'est un fait que ce n'est pas toujours ainsi. Donc, dans la méthode qu'il met en œuvre dans sa Paléographia Graeca, Montfaucon accorde de l'importance aux tracés particuliers qui permettent d'identifier plus aisément le travail d'un copiste donné, mais son travail avant tout a pour but de dater les manuscrits plus que d'identifier des copistes de précis. Il pose néanmoins des jalons décisifs pour les études ultérieures. C'est exactement 200 ans plus tard que paraît un ouvrage, un an près de 100 ans, qui est consacré aux copies de manuscrits grecs. Le livre de Maria Fogel et Victor Garthausen, Die Griechischen Schreiber, je vais essayer de vous le montrer, des smithelhalters out der renaissance les copistes grecs du Moyen-Âge et de la renaissance paraît en 1909. C'est en fait un travail qui a été réalisé par Maria Fogel d'où la présence de son nom en premier lieu sur la base des dossiers qu'avait rassemblé le grand paléographe Victor Garthausen. Victor Garthausen avait confié ces dossiers à, Maria Fogel pour qu en, à Marie Fogel pour qu'elle en, euh, en tire le meilleur, elle les utilise, mais elle-même, précise-t-elle dans la préface, a complété ce travail en euh, examinant un certain nombre de catalogues et également des éditions critiques d'auteurs dans lesquelles la tradition manuscrite est étudiée. Comme elle l'écrit dans sa préface, en réalité ce travail est fondé sur un matériel imprimé, euh, gedruckten matériel sur le ce qui est déjà imprimé. Donc il n'est pas fondé sur un examen direct par l'auteur des données qu'elle fournit. Les noms dans cet ouvrage sont donnés dans l'ordre alphabétique, comme chez Montfaucon, Et comme vous voyez à l'écran avec ces deux pages en regard, on a ici des caractères grecs. Ici aussi, comme chez Montfaucon, on a une entrée pour les noms propres, selon le même principe, avec un renvoi au prénom d'escribe. Donc, en fait, 200 ans plus tard, finalement, on voit le, le, le poids qu'a eu l'ouvrage pionnier de de mon faucon. La structure est tout à fait parallèle à celle de la paléographie grecque. Les manuscrits étudiés dans cet ouvrage sont ceux qui ont été copiés jusqu'à la fin du XVIe siècle, Mittelalter et Renaissance. Les manuscrits ultérieurs ne sont pas du tout pris en compte. Ça, c'est aussi un point qui est important. Comme, alors Aujourd'hui encore, cet ouvrage est un livre utile mais il a été pour une bonne part supplanté par une entreprise qui a été conduite sur des bases différentes, le Répertorium der Griechischen Kopisten, avec sous titre 800-1500 Artunder Je vais le présenter brièvement. Marco, m'ayant dit il y a quelques jours un exposé entier lui sera bientôt consacré dans le cadre de votre séminaire j'ai abrégé quelques éléments trois tomes du répertorium der griechischen Kopisten ont paru jusqu'à présent un quatrième à peu près terminé depuis bien longtemps devait paraître mais une suite de difficultés éditoriales malheureusement en a empêché jusqu'à présent la publication. C'est une entreprise qui a été lancée par l'Académie der Wissenschaften autrichienne et qui a été conduite par Ernst Gamilchek, qui a longtemps été directeur du département des manuscrits de l'Estoriege National Bibliothèque. Gamilchek est un remarquable connaisseur des manuscrits, de la Renaissance en particulier, mais pas seulement. Le collaborateur premier de l'entreprise est un autre chercheur hors pair sur les manuscrits, Dieter Alfinger, qui était professeur à l'université de Hambourg. Pour le troisième tome, un chercheur italien également émérite dans l'étude des manuscrits, qui a été formé en particulier à l'école de Dieter Alfinger et qui est professeur à Venise, Paolo Eleuteri, a apporté son concours. Les trois tomes ont paru en 1981, 1989 et 1997. Ils sont chacun consacrés à un domaine géographique précis, la Grande-Bretagne pour le premier, la France pour le second, Rome et le Vatican pour le troisième. Cet agencement informe aussitôt sur les modalités du travail. Tous les manuscrits, de toutes les bibliothèques étudiées dans ces volumes ont été examinées directement en règle générale par les deux ou les trois collaborateurs à quelques exceptions près qui sont signalées en regard des identifications qui sont proposées. C'est-à-dire que l'on retrouve là un volume, ou des volumes qui euh, ont la même visée l'ouvrage de Vogelgarthausen, mais qui reprennent la méthode de travail de Montfaucon, c'est-à-dire un examen direct. des livres. Chaque tome est composé de trois volumes. Le volume 1 et le volume 3 sont les plus importants. Le premier, Kariloff, je pensais que j'avais une, une petite idée, là, je vous montrerai tout à l'heure. Le premier et le troisième, donc le premier car il offre des informations sur les faits, il donne des éléments qui permettent à tout lecteur qui le souhaite d'approfondir la recherche. Le troisième réunit pour presque chacun des copistes une planche de son écriture qui est un guide précieux pour les recherches à venir. Dans le tome 1, on a un classement alphabétique semblable à celui de fogel garthausen Les noms des scribes sont donnés en caractère grec, comme chez fogel garthausen et ils sont suivis de plusieurs éléments d'information. La biographie du copiste, telle qu'elle peut être reconstituée sur la base des travaux bibliographiques mentionnés ensuite, et surtout une liste de manuscrits dans les bibliothèques étudiées. Mais il y a une différence fondamentale. Toutes les attributions qui sont indiquées correspondent bien en premier lieu à des manuscrits qui sont explicitement signés, mais cela représente un nombre très réduit des manuscrits qui sont mis sous le nom de chaque scribe. A partir des manuscrits dont l'attribution est certaine, la plupart des manuscrits qui sont mentionnés dans le répertorium sont le fruit d'une identification de main qui a été opérée par les chercheurs qui ont pris les livres et ont feuilleté folio par folio tous les manuscrits dans les bibliothèques où ils ont travaillé plusieurs mois. On a donc un résultat magnifique, un travail très neuf, remarquable, mais dans lequel le lecteur dépend de l'œil paléographique, l'œil paléographique, la capacité paléographique qui est très bonne des auteurs des volumes. Mais cela signifie aussi que parfois, rarement, une attribution peut se révéler douteuse ou même fausse. Bon, <rire> toute recherche peut donner lieu à quelques erreurs, surtout quand on voit la masse d'informations rassemblées. Et assez souvent, avec le temps qui passe depuis la publication du dernier volume, et grâce justement aussi au matériel incomparable qu'ont fournit ces tomes du répertorium Christian Coppiston, de nouvelles identifications ont pu être effectuées, des identifications et pourront être effectuées, des identifications d'autres manuscrits copiés par des scribes identifiés dans les volumes du répertorium, mais aussi des attributions à des copistes qui ne figurent pas dans le répertorium. Donc, en quoi euh, le répertorium Berggrishan Kopisten donne-t-il une impulsion extraordinaire à la recherche grâce à la réunion intelligente de données complémentaires et l'on peut dire que le développement depuis la parution du dernier tome, le développement de la numérisation, mise en ligne des manuscrits de nombreuses bibliothèques, permet aux lecteurs de ces ouvrages de former à son tour son œil paléographique en complément de l'examen direct des manuscrits, là où ils sont conservés. J'insiste sur cet aspect, le travail sur les manuscrits numérisés me paraît ne pouvoir être qu'un complément au travail de recherche sur les livres eux-mêmes. L'appréciation d'une écriture mérite souvent d'être effectuée en prenant déjà en compte le format du livre. Quand on a une écriture à l'écran, je vais en montrer une sur laquelle nous reviendrons bientôt. Quand on a une écriture à l'écran, on l'apprécie mais on ne l'apprécie pas de la même manière quand on voit le livre avec la mise en page, avec la taille des marges, avec le module, avec la taille même de l'écriture. Et ce sont des éléments qui sont souvent importants pour identifier à coup sûr la même main dans d'autres manuscrits. Pour cette raison, il est important de noter que les planches qui sont offertes dans le volume 3 du répertorium, et là donc la planche que je vous donne est justement tirée du répertorium, vous voyez que c'est un choix qui a été fait par les auteurs de donner non pas un, un passage de page, mais une page entière qui permet justement de prendre conscience des particularités de l'écriture dans leur ampleur, dans la page entière. Et le plus souvent, ce n'a pas été tant le cas dans le premier volume, mais il y a un effort pour reproduire à l'échelle, quand c'est possible, les manuscrits, puisque c'est un élément important. Mais vous voyez en bas de cette page qu'il est indiqué que c'est une reproduction à 85% ou à 80%, ce qui est un élément important. Ce manuel de Sicandiles est un copiste pour lequel j'ai de la sympathie, qui joue un rôle important, qui a travaillé beaucoup pour l'empereur Jean VI Cantacuzène, et qui joue un rôle aussi par euh, rapport à la controverse, à la mythe, dans la mesure où il a copié un certain nombre de textes qui... Relève et pas seulement des, des textes profanes importants. Dans l'entreprise du répertorium, je vais vous montrer une autre planche. Donc là, c'est la page, c'est celle du répertorium qui est tirée du fameux livre de Job, dont je vais vous montrer maintenant une page plus belle euh, tirée du, du manuscrit. Donc c'est un, un, un des rares manuscrits de cette époque du 14e siècle qui sont euh, si joliment illustrés, c'est le, le fameux livre de Job. Le volume 2 du répertorium der copistes permet d'aborder un autre point de la méthodologie dans l'identification des copistes. Il me semble être le volume qui est le plus objet de. mérite d'être le plus objet de réticence et qui est le plus sujet à caution. Je trouve qu'il n'est pas très satisfaisant dans la mesure. Où les informations qu'ils regroupent peuvent tromper des chercheurs qui ne sont pas encore suffisamment aguerris et qui voudraient sur cette base entreprendre d'identifier des copistes. Comme vous le voyez avec cet exemple là vous avez euh, donc dans ce volume vous avez les paléographiques caractéristica les caractéristiques paléographiques c'est à dire que sont réunies des particularités graphiques de la main des scripts qui ont été identifiées, qui sont reproduites par un dessin fidèle de grande qualité, des tracés de lettres, de ligatures, des abréviations, des modalités d'accentuation. Par exemple, il est précisé avec attention s'il y a des trémas sur la lettre iota ou sur la lettre ypsilon. Mais ces caractéristiques sont souvent relevées sur une base étroite, seulement quelques folios d'un manuscrit et même quelquefois seulement un folio, si bien qu'elles peuvent être trompeuses. Et je reviens sur ce que nous voyons avant avec la planche précédente. L'allure générale de la page est un élément déterminant pour parvenir à une identification sûre des copistes en tenant compte des divers tracés qui en soi peuvent être banales, mais c'est la réunion quelquefois de tracés qui peuvent être un peu banales qui rend des, une écriture euh, particulière et son identification pertinente. Donc, cette entreprise très originale du répertorium des Christian Copisten aide à mettre en évidence des points essentiels dans le travail d'identification des scribes. Ce sont des points qui s'appliquent au domaine des manuscrits grecs, mais qui peuvent aussi être considérés dans d'autres domaines linguistiques et culturels. J'ai souligné que les auteurs du répertorium sont en particulier de remarquables connaisseurs des copistes de la Renaissance du XVIe siècle, tout spécialement, un moment où la différenciation des mains est assez difficile à opérer comme l'avait noté avec justesse Paul Canard, qui était conservateur des manuscrits grecs à la bibliothèque vaticane. À ce moment, à la Renaissance, au XVIe siècle, les scribes travaillent en Occident pour le plus grand nombre d'entre eux, là où ils sont venus se réfugier. Ils copient bien souvent pour des commanditaires occidentaux qui veulent lire des textes grecs mais qui aussi assez souvent veulent se constituer une bibliothèque de prestige plus qu'une bibliothèque de lecture à proprement parler. Ces scribes travaillent donc volontiers dans des ateliers de copie et c'est finalement à cette époque que l'on peut plus aisément mettre en évidence des ateliers dans lesquels l'écriture des uns peut influencer l'écriture des autres, c'est-à-dire que cela rend quelquefois complexe de différencier des mains. Mais on voit qu'au XIVe siècle, la situation est un petit peu différente. Le répertorium permet de mettre en évidence qu'il y a aussi un grand nombre de copies qui ont déjà été identifiées avec un nom. Et on se rend compte quand on examine attentivement ces scribes du XIVe siècle que la différenciation des mains peut être aussi un, une problématique délicate car ils travaillent de manière différente. Ils ne copient pas des manuscrits avant tout pour gagner leur vie comme ceux de la Renaissance. Ce sont des érudits souvent qui copient les textes pour les étudier ou pour les diffuser. Mais l'on voit à cette époque qu'il y a un phénomène très fréquent, en particulier pour la copie de manuscrits profanes, plus que pour des manuscrits de contenu religieux, la copie en groupe, c'est-à-dire une collaboration de plusieurs scribes pour copier un livre. Et l'on voit à ce moment-là qu'il y a quelquefois une grande difficulté à aussi différencier. Les mains et l'on se rend compte aussi de l'influence que peut avoir l'écriture d'un maître sur ses disciples. Il y a une collaboration entre des personnes qui sont proches et dans l'identification des mains quelquefois on se rend compte que somme toute ce que l'on a pris pour l'écriture du maître est peut-être l'écriture d'un de, de ses disciples qui un peu inconsciemment imite l'écriture du maître. Et c'est un phénomène qui est en particulier très sensible pour l'érudit Maxime Planude que je mentionnais tout à l'heure, qui est mort au début du XIVe siècle et auquel sont attribués certains manuscrits qui, dans les faits, ne sont peut-être pas tant copiés par lui que copiés dans son entourage. Donc, on touche là à la question récurrente, et j'arrive vers la fin de, de mon exposé, peu à peu, euh, à la question récurrente qui est liée à l'identification des Écritures, dans le répertorium des copistes grecs, dans le tome 3 consacré donc, euh, à Rome et à la Bibliothèque Vaticane, plus de 600 copistes sont envisagés sur la période qui va de 800 à 1600. Je n'ai pas compté précisément le nombre de ceux du XIVe siècle qui sont dans ce groupe. Je pense que cela représente un, un bon lot, je dirais, peut-être 80 à 100. Mais ce qui est significatif et qui est important, c'est que ce sont uniquement des copistes non anonymes et bien des scribes connus, mais des auteurs du répertorium, mais qui ne sont pas intervenus dans les manuscrits conservés dans les bibliothèques qu'ils ont étudiés, ne figurent pas dans le répertorium. De plus, donc il y a d'une part dans les répertoires les manuscrits connus, mais qui ne sont pas dans les manuscrits, euh, les, les copies connues, mais pas présents dans les manuscrits étudiés. Il y a d'autre part, tous les scribes dont l'écriture est peu à peu clairement circonscrite par les chercheurs, mais qui n'ont pas encore un nom, qui sont anonymes. Et la période du XIVe siècle est à ce titre, pour les byzantinistes, particulièrement riche, car on a des réseaux d'érudits qui sont assez bien connus, on pourrait dire qu'ils sont de mieux en mieux connus. La plupart des manuscrits de cette époque du XIVe siècle sont parvenus jusqu'à nous, et d'autres outils sont à notre disposition pour repérer de nouveaux scribes qui n'ont pas signé leur travail, même s'ils interviennent dans plusieurs livres qu'ils ont copiés. On a d'une part la littérature, nous avons ainsi plusieurs recueils de lettres qui nous font connaître les noms de personnages. Il est parfois possible de retrouver au travail dans les manuscrits même s'ils n'ont pas signé, grâce à l'étude de l'histoire culturelle, par le fait qu'on sait qu'ils s'intéressent à tel ou tel champ scientifique ou autre, on peut avoir des indices pour les identifier. D'autre part, nous avons à cette époque un certain nombre de manuscrits qui se présentent comme des manuscrits d'auteurs, des brouillons même, parfois, avec leurs ratures, qui sont un indice fort pour aider à attribuer la copie à l'auteur même du texte. Et sur ce plan, il y a de grands progrès qui se font et peuvent encore être faits. C'est un champ qui, euh, en réalité, a été développé tout d'abord euh, il y a un siècle à peu près par euh, les travaux pionniers d'un chercheur remarquable, Giovanni Mercati, qui a travaillé beaucoup à la bibliothèque vaticane, le cardinal Giovanni Mercati. Euh, la bibliothèque vaticane qui a d'ailleurs un des fonds les plus riches en manuscrits liés à la controverse Palamite. Et donc justement, où l'on trouve de ces brouillons d'auteurs qu'il a étudiés à la perfection. Par-delà, euh, c'est aspects que je voulais mettre en évidence. Il y en a un qui me paraît ne pas devoir être oublié, par-delà les caractéristiques paléographiques. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec mon faucon et c'est sur ces points que je terminerai mon exposé. La codicologie me semble intimement liée à l'analyse paléographique dans deux directions. J'ai déjà parlé du texte écrit sur la page de la mise en page, de la taille de l'écriture de son module, il y a aussi des habitudes de copistes qui peuvent être très intéressantes à retenir, à relever, par exemple la façon de noter les signatures des cahiers, de marquer comment le début ou la fin d'un cahier. Il y a par exemple ici des chiffres ordinaux écrits en toutes lettres ou pas, ou bien la façon d'écrire des appels de notes, de petits indices qui peuvent être ténus mais qui peuvent devenir décisifs d'une part pour distinguer des mains voisines, parce que j'ai parlé de la différenciation des mains jusqu'à présent. Mais il y a un point également qui est important, c'est celui de l'identification de scribes qui ont recours à la digraphie, c'est-à-dire qu'ils sont capables, selon le type de texte qu'ils copient, s'ils si copient par exemple un texte théologique, ils emploieront une écriture calligraphique, mais dans un texte de littérature profane, ils sont susceptibles d'employer une écriture beaucoup plus proche de leur écriture naturelle d'érudit. Et comment faire le joint, réunir des manuscrits qui semblent présenter des écritures différentes, indépendamment de la recherche de tracés qui peuvent être significatifs, la codicologie là aussi, et ses particularités dans les habitudes de script comme les signatures des cahiers, les appels de notes ou autres, me paraissent pouvoir être des éléments très utiles. Euh, voilà quelques aperçus de ce qu'un byzantiniste peut faire quand il examine des, des manuscrits du XIVe siècle en, en particulier, mais euh, je ne sais pas parfaitement si cela correspond aux problématiques qui sont les, les vôtres avec les manuscrits que vous-même euh, vous étudiez. En tout cas, merci de, de votre écoute et bien sûr, je, je suis ouverte à vos questions. Благодари много Брижит Мондрен за този много интересен, според мен, доклад. Мисля, че тя първо е показвала как се е родила палеография в гръцки реал, и след това как в последното време особено с. Repertorium des greši, copistes, comment ils ont travaillé. Et elle a montré aussi na limitations de cette œuvre. Je pense que, en la elle nous a est important pour l'identification des se regarder la stranica Stranira, strani. Typique, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, на quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, quelques, Разбира се, няколко gens qui могат да écrits, различни peuvent les de la séries. La première chose est la de la séries de la séries садражание е литература те ще тези проблеми не е вече ги намерихме в предишните наши семинари и ми сече интересно да ги намерим и в византиист сега разбида се че в 3 минути аз не мога да ви разказвам всичко това което брижит non, euh, je veux te remercier, Brigitte. C'était très intéressant. Nous avons retrouvé des nouvelles choses et des choses que nous avons déjà discutées dans les précédents séminaires. Ça, c'est très intéressant et très important parce que nous trouvons dans le, le, le le, le savant byzantiniste, quelques problèmes que nous avons trouvés dans nos euh, dans nos euh, champs. Euh, euh, euh, et, et, et toute ta présentation, Mar je Marco, pense que nous aide. Oui. Et moi je voulais te dire, je ne sais pas si une partie des, des auditeurs comprend mieux l'italien euh, que le français. Tu peux parler si tu veux italien. Je peux. Si c'est mieux uh -huh. pour le va enfin, faire comme tu bien sûr je un trafic, peu résumer se ton, très résumer très brièvement les plus importants passages en bulgare euh, pour que tout pour comprendre le, le le le, le, le scan. Mm -hmm. Euh, t'as ça, euh има ли въпроси или изказване? Да. Elisaveta Да, Марко, аз ще те помоля да превеждаш разбира се, защото моя това слабка. Първо, сърдечна благодарност на професор Мондрен за тази лекция. Много беше хубава. Разбира се, не съм проследила всичко, и за това ще си позволя като начало, само за да не взимам и аз през цялото време думата да задам един въпрос към нещо което беше с по-мала детайл при нея, но тя спомена за това че в 14 век става много характерно писането на ракописи от повече от един книжовник. Това ние го имаме в голяма част от нашите ракописи и на мен ме е любопитно дали това е също процес в византия et éventuellement Alors, euh, Elisabeth, tu as remercié beaucoup de ton, de ton euh, euh, discours. C'était très intéressant. Elle, euh, elle pose la question, elle, elle a beaucoup de questions, mais elle pose une euh, question. Euh, tu as parlé de. Uh, du fait uh, uh, que dans le 14e siècle, il uh, s'affirme une, une, uh, une nouvelle, peut-être nouvelle uh, uh, uh, uh, modalité uh, uh, dans laquelle uh, les manuscrits ne sont pas écrits par un seul uh, copiste, mais par un groupe de copistes. C'est que nous avons beaucoup aussi en, uh, dans les mondes slaves. Alors, Elisabetta voulait demander est-ce que c'était une chose typique pour le XIVe siècle Il y a quelques, quelques autres informations sur ces modalités de copie des manuscrits par des groupes. Oui, euh, en fait, euh, quand je parle là de la particularité du XIVe siècle, ça touche aussi euh, la, la fin du XIIIe siècle. Euh, le dernier tiers du XIIIe siècle, en particulier pour tous les scribes qui ont travaillé autour de cet érudit Maxime Planude que j'avais cité à deux reprises dans mon exposé. Mais il est certain qu'au XIVe siècle, quand je parle de travail en collaboration de plusieurs scribes, c'est pour copier un texte unique. À la Renaissance, on a aussi beaucoup de manuscrits qui sont copiés par un grand nombre de scribes, mais en fait, ce sont des textes différents qui sont réunis après coup dans un même livre. Donc quand il y a là euh, plusieurs copies, différentes, ça n'a pas la même signification que lorsqu'on a une seule œuvre, un seul ouvrage qui est copié par, une seule, euh, par un groupe important. Et c'est vraiment un phénomène très particulier euh, au XIVe siècle parce que, euh, comme je disais, c'est le moment où l'on s'intéresse, où on redécouvre de nouveaux textes euh, qui étaient restés dans des bibliothèques un peu poussiéreux, où l'on écrit, et euh, on a le sentiment qu'il y a ces cercles d'érudits euh, qui ont en quelque sorte une émulation, et euh, je le vois tout particulièrement pour des manuscrits de contenu médical, ou des manuscrits de contenu astronomique euh, on a l'impression qu'il y a une forme euh, de jeu c'est à dire que la copie du texte va de pair aussi peut-être avec l'étude du texte qui est reproduit dans un cercle d'amis euh, qui donc euh, combine la copie mais quelquefois aussi c'est un phénomène complexe dans la mesure où euh, je pense qu'il y a un manuscrit intéressant pour cela, mais qui donne l'Encyclopédie le, médicale d'Alexandre de Trale. Donc C'est un ouvrage assez long. C'est un manuscrit conservé à la Lorenciana à Florence. En fait, il est copié par 18 scribes différents et la répartition est faite entre eux en fonction de cahiers. Mais on voit ces cahiers sont les cahiers du modèle, c'est-à-dire qu'on donne à chacun peut-être deux ou trois cahiers et selon la façon dont chaque scribe écrit, avec une écriture plus ou moins large, plus ou moins haute, eh bien, les copistes du XIVe siècle copient un nombre de cahiers un peu différent où du coup il y a des cahiers qui se superposent. Donc là c'est vraiment un travail ensemble qui Est une particularité, me semble-t-il, d'après mon expérience du 14e siècle. Vous avez des phénomènes comparables pour les manuscrits que vous étudiez C'est moi qui pose la question.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 защото при нас не са впадат например по тетради и ние се чудим защо изведнъж почва да пише друг копист. А ако това е системата, която професор Мундрен ни подсказва, че те преписват по тетрадите на оригинала, тогава имаме едно обяснение за тази за нас нелогична смяна на писачите. Така се миследе, това извадих благодаря. А аз не каза, че винаги е така. Не, не, не, че винаги е така, но казваш е е е един пример. В този si recopis qui намира au Флоренция. Обаче, интересно, тя каза, c'est intéressant tiens души Да, et души, да. sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu que na eruditi koito sa ses sa teksta i sa iskopirali ne samo sa iskopirali dokato v po kasnite rakapisi etes samo se raspredelili na li rabotata dokato v 14 vek ne samo rabota na iskopirana iskopirana e chast na edna rabota na izuchenie na teksta <motic> <mute> Et aussi si da, alors une chose que qui, qui a souligné est ce fait que le les, les copistes sont se uh, uh, le travail, Alors le le texte correspond au, euh, au cahier original de l'original et non pas au cahier de la copie. Et ça peut expliquer des problèmes que nous avons, que nous, compre nous ne comprenons pas. Pourquoi le, le copiste euh, euh, change à, à la moitié de la page, euh, euh, à, à la moitié de la phrase aussi. Nous avons beaucoup de ces cas peut-être que ça c'est une explication pour nous aussi. Oui, ce serait très intéressant effectivement, oui, de pouvoir rendre compte euh, parce que c'est vrai que euh, mais dans certains manuscrits byzantins, c'est plus complexe parce qu'on peut avoir des changements de main sur une même page simplement pour quelques lignes. Donc euh, il y a aussi, on a l'impression quelquefois un jeu euh, dans le phénomène de copie. Heureusement, ce n'est pas Trop souvent, mais aussi c'est ce que je disais quelquefois la différenciation des mains est un phénomène très complexe à mettre en, en évidence parce que euh, on voit qu'il y a aussi une habileté à écrire qui permet à certains scripts, dans le cadre même d'une même page, d'adopter des styles d'écriture différents. Donc, euh, il y a d'une part comme vous dites, ça peut être une très bonne explication de penser que si sur une page, il y a un changement d'écriture, c'est peut-être justement, oui, que dans le modèle, on tournait la page ou bien qu'on changeait de cahier, parce que ça peut être simplement tourner la page, on arrive sur un nouveau recto, par exemple, il y en a un copie, qui termine à verso, Puis il y a des, des bifolias qui étaient remis à l'un, bifolium central de cahier, mais en même temps, on voit que, quelques copistes s'amusent eux-mêmes à modifier euh, leur écriture. Et c'est quelque chose de, de difficile, évidemment, euh, à mettre euh, en, en évidence, mais euh, que l'on peut mieux euh, authentifier quand on le voit mis en œuvre euh, dans plusieurs manuscrits, ou au moins, si ce pas seulement dans un livre, mais qu'on trouve le même phénomène avec les mêmes mains dans un autre livre, cela met sur la piste que peut-être, quelquefois, on détermine un trop grand nombre de copistes, ce que par prudence on a raison de faire, mais il faut peut-être toujours songer qu'il y a globalement moins de copistes qu'on aurait cru au départ. Mais la prudence, oui, c'est bien de distinguer des écritures, mais... Les écritures ne correspondent pas toujours à plusieurs mains, peut-être. Je pense que nous avons la même chose, n'est-ce pas? Que parfois il se produit que dans une page, seulement 2-3 reds sont différents et nous nous si c'est même a changé la façon de l'écriture, sa. Или са се подиграли да си пишат няколко реда по ред. Интересно е дали наистина дали това нещо се случва в различни ръкаписи, това може да ни показва, че е същия упис, който просто промени начин. Това каза сега професор Мондрен. и Обаче интересно, че и при нас се случва тези неща, нали? Oui, le professeur à prédait très. professeur Mondren prédait beaucoup. le professeur pour cette pour, pour cette leçon parce que c'était très intéressant. Elles doivent abandonner, elle de, de, elle, elle abandonner la discussion parce qu'elle a des problèmes de choses familiales, mais elle regrette aussi d'abandonner la discussion, mais elle a dit qu'elle que était très intéressante, le, le, le, le, le, le séminaire. Y a-t-il questions Moi, les commentaires. Alors, Il y Alors peut-être qu'il n'y a pas euh, des autres euh, questions. Est-ce que moi je peux en poser une? Euh, oui. Quel pourcentage de, de copistes euh, ayant signé de leur nom, pouvez-vous euh, dans les manuscrits que euh, vous étudiez Quel ressemble. Il de... y en a, oui. Y a-t-il beaucoup de manuscrits dont. Parce que c'est ce que j'ai essayé aussi de montrer, en fait, l'identification de copistes, en fait, il y a deux facettes. Il y a identifier un copiste auquel on donne un nom, mais on peut aussi identifier euh, des scripts qui copient beaucoup Anonyme. de manuscrits et qui sont anonymes au moins pour le moment, et dont on peut espérer qu'un jour ils auront un nom. Mais vous arrivez à circonscrire dans quelle proportion? Vasya, as-tu une idée? Quel pourcentage? Comment te développe-t-il le question? Oui, oui, le question est quel pourcentage de cupistes nous Значи, quel copies Oh, n'est pas grand. n'est pas que... ne sont pas beaucoup в début, в ранните особено 13 e 3e... siècle et 15 au commencement de 14e il y en a peu et puis on a plus de souscriptions euh, subscriptions et aussi dans le 15e siècle Но, je ти каже, това зависи от броя на запазените ръкописи. 14 15 13 12 тук е голяма в количеството запазени ръкописи прямо гръцката традиция. да преведеш, Alors, disent dépend aussi de, le nombre, de nombre de manuscrits qui s'est conservé, parce que nous avons plus de manuscrits conservés du 14e, 15e siècle que du 3e et 2e siècle. Peut-être qu'il y en avait peu, euh, moins en 12e et 13e, mais il y a aussi eux, des problèmes de conservation alors que nous avons plus de manuscrits plus tard. Et c'est pourquoi peut-être qu'on n'a plus de manuscrits sous-signés. Et peut c'est peut-être lié aussi partiellement au fait que culturellement et, enfin, et politiquement euh, au XIVe siècle, il y a une période justement où, où l'Empire enfin, est, est fleuri et, mm -hmm. est en pleine force. Et donc justement, on produit d'autant plus de manuscrits qu'on euh, peut le faire peut-être. Est-ce aussi c'est ça Non. En tout cas, à Byzance, je pense que cela joue un rôle. Mm -hmm. Parce que aussi à Byzance, vous avez plus de manuscrits en 14e siècle, n'est-ce pas Tiens, c'est-à-dire il y a une влияниe sur politiques et économiques Absolument, Absolument, c'est-à-dire y a Et qu'il dans oui. la Byzantie il y a aussi le rôle de la de la du la, la, papier. Le papier est plus convenient économiquement que le parchemin. Alors on peut produire plus de livres, je pense. Oui, mais là, si tu as raison tout à fait, mais ça joue plus. Euh disons, entre le 12e et le 13e, enfin, mais dans la seconde moitié du 13e siècle, on copie déjà beaucoup sur papier. Donc, euh, en fait, euh, s'il si y a une différence vraiment entre le 13e et le 14e siècle, il y a aussi d'autres éléments peut-être qui entrent en compte. Византийската традиция познава тези стилизирани почерти, стил тип, отдегон, тип различни стилове, при които много писачи един вид като мода, подръжават и пишат в този стил. Когато нямаме колофон в тези случаи как би се процедирало за да се идентифицира отделния писач, освен побелезите, които тя тук вече изброи имали? Dans ce type que prix, nous avons fait un tour il la a des la de de Et те са повече подписани. de de la vie euh, oui, et, euh, et euh, comme com on peut identifier les copistes qui sont un peu plus. qui, qui, qui, qui écrit euh, dans cette mode d'écriture, alors c'est plus difficile de l'identifier. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut regarder Tu euh, euh, euh, euh, oh, oh, oh. as indiqué quelque chose la, la, la mise en page, mais toutes ces choses peuvent être euh, euh, euh, conditionnées de, de typage d'écriture. Euh, je parlais par exemple, ça, ça vaut, c'est très efficace, euh, par exemple, pour euh, les manuscrits plus tardifs du XVIe siècle, de regarder la façon dont les scribes mettent les, les signatures à la fin ou au début des cahiers, tu sais, pour séparer, euh, je sais pas, euh, je pense que oui, dans les manuscrits, ça aussi, il y a les signatures, le, la numérotation des cahiers ou les éléments qui indiquent euh, au relieur comment il devra agencer euh, les différents cahiers dans le livre. Et ça, euh, souvent, il y a un côté quand même assez personnel, pas exclusivement, mais ça peut être un, un élément l'emplacement, c'est la forme euh, des des chiffres, puisqu'en général, c'est une numérotation avec des chiffres. Donc, euh, euh, la façon dont les lettres sont écrites isolément, l'emplacement où elles sont mises, pas seulement si c'est dans la marge supérieure ou dans la marge inférieure, mais ça peut être plus à gauche, plus à droite. Euh, il y a ça, c'est un des détails. Et de la même manière, je disais, euh, oui, pour des écritures un peu calligraphiques ou bien qui entrent dans un style d'écriture, oui s'il y a des annotations, euh, prêtez aussi la manière d'écrire les initiales, que, ou euh, le mode de rubrication, est-ce mmh. la couleur de la rubrication C'est pour ça que je, je dis okay. quelquefois, regardez les manuscrits, on voit la couleur de l'encre. La couleur de l'encre entre deux copies qui ont des écritures très proches, quelquefois, ils n'ont pas exactement la même couleur d'encre, ils n'utilisent pas le, la même encre rouge pour rubriquer. Et là, ça peut être un, quelquefois un élément qui aide à essayer de distinguer. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. C'est alors, notre temps est terminé. Nous te remercions vraiment beaucoup parce que c'était vraiment intéressant. J'espère que notre collaboration peut continuer. Et que nous pouvons discuter avec toi quelque chose quand nous avons quelques hypothèses un peu plus tard. Peut-être mmh. que ça serait utile de la discuter avec toi si tu es disponible. Très volontiers, très volontiers, euh, avec euh, dans la mesure de mes capacités à le faire. Ah. <rire> oui, oui, c'est pourquoi nous te cherchons pour tes capacités, non seulement pour te et pour te <rire> bon euh, cœur. <rire> Mais aussi, mais aussi, mais aussi, en tout cas, merci de, de votre accueil. À vous tous, merci, mais euh, d'autant plus qu'il est plus tard pour vous que pour moi. Oui, c'est sept chez nous oui. déjà. Oui, donc, oui. euh, à euh, euh, Brigitte pour euh, za tazi, za Да можем да продължаваме сътрудничество с нея. Особено когато ще имаме, може би, няколко гипотези да ги споделим да ги дискутираме с нея. Мисля, че ще бъде много полезно за нас. Сега, следващия, ние вече трябва да свършим, защото вече е 7 часа, и следващия семинар ще бъде на на. 21 октомври и със нас бъде този Пауло Елеотери за което Брижит Мондрен е говорила и ще ни говори пак за този реперториум той си е работил за трети том за реперториум докато Брижит Мондрен е работила за четвърти което не е излязал нали разбрахте а а той е е работил за трети и истине аз само питал да ни говори какъв е каква е методология която те са ползвали и какви са нали ограничения които се виждали след като е излязал книгата и така те че той ще ми обясни да говори на италианско английски нещо такова те че се надеяме да го разберем. Alors, bonne encore Merci. une fois, nous te remercions de tout cœur et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.